Bonjour la communauté, aujourd'hui on va parler de webinaire, donc l'outil webinaire pour y accéder. Donc pareil, hein. soit vous l'avez suivi euh, vous l'avez importé ici, hein. donc vous pouvez le retrouver là, webinaire, ouais, le nouveau webinaire, vous le trouvez quelque part dans la liste. Vous le cherchez et vous allez tomber dessus. Quelque part, bon pour le moins je ne le vois pas, mais mais mais mais mais mais mais mais où est le webinaire <rire> Bon, bref, hein. de toute façon, si vous l'avez importé sur votre euh, sur votre espace de travail, vous allez le retrouver. Mais euh... donc c'est là, c'est là, d'accord Buzzword euh, webinaire ok Vous cliquez sur Entrée et c'est parti quoi. Ou le plus simple, hein, vous allez là, tch, descendez Buzzword webinaire Buda. vous cliquez dessus et vous lancez votre outil webinaire. Donc on est dessus une fois que vous êtes là, hein, là, vous avez la possibilité de créer le temps de webinaire que vous voulez. Donc là, actuellement, bon, je fais plutôt des tests sur ce compte. Il n'y euh, a pas vraiment un webinaire qui tourne dessus, donc on peut regarder des choses. Vous avez plusieurs fonctions. Pour créer un nouveau webinaire, il suffit de créer sur, cliquer sur euh, le plus là hein, et vous lancez. Vous commencez. Alors ici, au fait, c'est des fonctions... Euh, c'est des fonctions que vous avez à l'intérieur, qui sont répétées là, comme ça, à chaque fois, vous ne serez pas obligé de, de retourner sur le webinaire, l'ouvrir et regarder avant de modifier quoi que ce soit. Donc, par exemple ici, vous avez vu, c'est marqué « "utilisateur fantôme". En fait, euh, sur un webinaire, vous pouvez créer des utilisateurs euh, qui ne sont pas de vraies personnes, de manière à engager des, des, des conversations. C'est quoi l'avantage de ça L'avantage de ça, c'est que, par exemple, s'il y a des gens qui participent au webinaire et qui sont et ils sont, ils sont timides, ils n'osent pas trop, etc. Ça les débloque quoi. Donc ça c'est le gros avantage. Hein. Et à part ça, bon, euh, s'il y a personne sur votre webinaire, les gens auront l'impression qu'il y a des gens sur le webinaire si c'est bien fait. Et, euh, et donc ça c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre aspect. Mais bon, pour moi le, le vrai point euh, intéressant, c'est que ça débloque des gens euh, qui n'osent pas trop, euh, qui n'ose pas trop interagir pendant les webinaires euh, ici séquence de mail donc euh, si vous avez vous, vous, les parents quand quelqu'un s'inscrit à votre webinaire euh, vous voulez qu'il ya une séquence de mail euh, qui, qui avertit la personne attendez euh, on va commencer notre webinaire ou notre webinaire sera dans deux jours etc ça c'est les séquences de mail c'est là où vous pouvez créer votre euh, séquence de mail euh, ici euh, gestion de vidéos si vous voulez importer des vidéos hein, et ici c'est euh, vous voulez enregistrer vous voulez enregistrer un webinaire bon habitude au fait d'habitude ce qu'on va faire pour créer notre webinaire on va aller on va... et on va choisir le type de webinaire qui, qui nous intéresse donc là par exemple on peut dire euh, c'est un webinaire qu'on veut euh, diffuser directement sur youtube ou sur facebook ça veut dire que quand on sera en train de faire le webinaire on peut le diffuser en même temps sur soit youtube ou facebook je ne sais plus si on peut le, on peut faire les deux en même temps parce que ils ont fait des mises à jour récemment qui permettent qui normalement devait permettre ça mais je n'ai pas eu l'occasion de le tester donc mais c'est sûr que vous pouvez faire soit sur youtube soit sur facebook euh, donc ça de live on demande au fait vous pouvez euh, par exemple enregistrer un webinaire et, euh, et le mettre en place de manière à ce que bon les gens viennent ils s'inscrivent euh, à la demande au fait ils s'inscrivent c'est eux qui décident la date à laquelle ils veulent regarder le webinaire ok euh, webinaire Evergreen donc c'est quelque chose que vous installez et que euh, c'est planifié vous de, vous dites que bon voilà le webinaire sera à telle date à telle date à telle date vous, vous décidez des dates en fait et les gens vont s'enregistrer pour cette date là c'est pas eux qui décident de la date à laquelle ils vont regarder, ils vont regarder le, le webinaire donc euh, bon après on a, on a déjà une une, une des, des tutos euh, et des formations par rapport à, à, à l'outil webinaire Donc du coup je ne vais pas prendre le temps de repasser tout ici hein. euh, étape, étape par étape Je vous invite à aller regarder hein, à, à, à aller regarder la formation là-dessus Et de toute façon euh, je pense qu'on va on va, on va va faire des mises à jour à, à la formation Depuis qu'ils ont rajouté euh, des fonctionnalités euh, Il faut qu'on qu explore ça de, de nouveau Ok j'espère que cette présentation vous a plu et On se retrouve dans la prochaine une uh, vidéo